Salut les amis, on est de nouveau avec notre ami Andrew, tu veux bien te présenter Si, euh, je, je suis Andrew, je viens de New York, j'ai récemment emménagé à saint germain marley et c'est ma deuxième fois avec Easy French. Et oui, on est super content de l'avoir avec nous et qu'est-ce qu'on va demander aux gens aujourd'hui Oui, on va demander qu'est-ce que vous faites de vos soirées. Allez, c'est parti Qu'est-ce que vous faites de vos soirées euh, de mes soirées, ça dépend. Je peux aller au cinéma, je peux aller voir des amis euh, pour boire des verres euh, ou rester euh, chez moi à regarder euh, des films, euh, des séries, euh, jouer à des jeux vidéo ou des fois je travaille un peu aussi le soir euh, parce que je suis auto-entrepreneur. Donc, euh, ça m'arrive de, de, de faire des, des soirées où, où je travaille. Voilà. Qu'est-ce que vous faites euh, de vos soirées À Paris Oui. Euh, alors Parfois, je joue à des amis, parfois je vais faire du sport, courir. Et parfois je vais au théâtre. Il faut aller au théâtre, c'est bien le théâtre. Alors qu'est-ce que vous faites de vos soirées euh, bah Souvent on reste tranquille à l'appart et euh, et on regarde Netflix et on fait rien de spécial. Est-ce que vous êtes étudiant ou vous travaillez euh, Moi je suis étudiant, oui, en STAPS. Voilà. STAPS, vous pouvez expliquer pour euh, nos amis qu'est-ce que c'est STAPS Alors STAPS c'est études de sport, donc ça veut dire sciences, techniques et activités euh, physiques et sportives. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées euh, la fête, avec mes amis. voilà. Euh, je me repose aussi, je regarde des séries, Netflix, euh, des films, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, je profite avec ma copine aussi, surtout. Voilà. Vous travaillez Oui. Vous finissez à quelle heure le travail Ça dépend, généralement vers 21h, 22h hein, à peu près. C'est assez tard quand même. Oui, quand même, oui. Mais j'essaye toujours de trouver un petit peu de temps pour euh, profiter le soir après le travail. Et euh, qu'est-ce que vous faites euh euh, à la maison, hein, quand, vous, quand vous rentrez euh, dans les soirées comme ça euh, Je regarde un film souvent, je mange <rire> et euh, après je dors. <rire> un euh, bah, peu préparé ou je joue de la musique. Euh, voilà. Vous euh, jouez un, un, un instrument euh, Oui, de la guitare. Euh, Qu'est-ce que vous faites euh, de vos soirées Waouh, en ce moment, je suis dans la couture, <rire> ce coup. <rire> Euh, je ne sors pas beaucoup parce qu'il fait trop froid. Euh, je n'aime pas trop le froid. Une soirée euh, ben, ce soir, on va aller au cinéma. Sinon, on aime bien aller au restaurant ou euh, simplement euh, papoter ensemble. <rire> voilà. Je travaille. Je travaille durant mes soirées. Je prépare mes cours pour le lendemain parce que je suis quelqu'un qui travaille toujours au dernier moment. En 44 ans, ça n'a pas changé. Je crois que ça ne changera pas. Donc, euh, je travaille qu'est-ce que vous faites de vos soirées euh, Principalement, euh, sortir avec mes amis, entraîner euh, dans les bars. Euh, euh, J'aime beaucoup la pétanque aussi. Euh, J'aime beaucoup les concerts, moi plutôt métal. Euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre Je vais au restaurant euh, ou sinon on est chez des... Euh, chez les amis, euh, voilà, où on se rejoint autour de, de verres d'alcool, des jeux de société. Euh, et sinon, quand je ne sors pas avec mes amis, je suis avec ma copine et on regarde des séries. Un truc assez classique, je pense. Vous culpabilisez un peu de passer toutes vos soirées devant des séries Savez-vous que vous pouvez joindre l'utile à l'agréable grâce à notre sponsor, Lingopie. Sur Lingopie, vous pouvez trouver des vidéos, des films et des séries en français avec des sous-titres bilingues comme sur notre chaîne. Et en plus, vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir instantanément la traduction et les sauvegarder sur des flashcards afin de les réviser plus tard. Ça vous tente Alors profitez gratuitement de Lingopie pendant 7 jours grâce à notre lien learn.lingopie.com/slash learn.lingopie.com/easyfrench. Et si vous décidez de rester, Grâce à notre lien, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur l'abonnement annuel et de 70% sur l'abonnement à vie. Alors profitez-en Du coup, Quand vous rentrez du travail, quelle est la première chose que vous faites Alors quand je rentre du travail, euh, je pose mon sac à dos, je prends une douche et euh, je mange un petit quelque chose avant de rejoindre madame qui m'attend dans la chambre. Vous faites quoi, vous aimez regarder des séries ensemble euh, Oui, ouais, ouais, on regarde, on regarde des, des séries, The Walking Dead, euh, Breaking Bad, des choses comme ça aussi euh, également. Euh, voilà. Et du coup, vous vous endormez tard ou pas, pas trop bah, Généralement aux alentours de minuit, minuit trente à peu près. Donc, voilà. Vous commencez tout le matin Non, ça varie entre 10h30 et 11h du matin. Donc voilà, ça fait quand même des, des bonnes journées de travail aussi également. Euh. Et vous euh, Moi, du coup, là en ce moment, je suis psychologue euh, à l'hôpital. Et, euh, et voilà, avec les enfants. Alors je demande ça, c'est pour savoir à peu près à quelle heure vous finissez le travail euh, C'est environ vers euh, 17h. Et, euh, et puis après du coup, euh, il faut aller s'entraîner. Donc on va faire du sport et, euh, et après on se retrouve à la maison et on, on se couche tôt parce que le lendemain ça recommence. Et vous bah, Moi, bah, je suis styliste. Du coup, je tricote beaucoup. Bah, je tricote, tricote. Je fais des crochets. Et euh, je fais quelques yoga, un petit stretching, mais sinon c'est tout. Un peu de film, on va dire. Netflix. Vous, alors si c'est pas indiscret, vous finissez à peu près à quelle heure le travail euh, Moi ça, ça varie en fait, hein. je suis prof. Donc euh, donc voyez ouais, là j'ai fini depuis midi et demi, sinon je peux finir à 18. Mais euh, en fait non, c'est soit, euh, soit je finis à 16h, euh, soit 17, soit midi. Vous, pareil quand vous rentrez, vous finissez à quelle heure à peu près euh, moi, en ce moment, j'ai n'ai pas beaucoup cours, donc ça va, mais je m'entraîne beaucoup, beaucoup, donc euh, je finis vers 17h30, 18h. Ça dépend des fois. Vous dites vous entraînez, vous faites quoi vous, à, vous allez faire de, de, du sport euh, en salle ouais, En fait, je suis sportif de haut niveau en aviron, donc euh, ouais ça demande pas mal d'entraînement, euh, tous les jours. Et du coup, je rentre le soir. Euh, voilà. Vous entraînez où, du coup euh, À Vers-sur-Marne, là où il va y avoir les, les Jeux Olympiques. Ah, C'est super, on a un futur athlète là. J'espère, j'espère. On le souhaite en tout cas. Supposons que vous finissez à 17h, vous rentrez directement chez vous, vous faites quoi après Moi je, je mets une heure de transport déjà, donc euh, je rentre chez moi. Généralement je mange un truc, je me pose après, je lis un bouquin et euh, vers 19 18 je me prépare à faire à manger. Et ensuite euh, je mange vers 20h30, euh, tout en regardant une série, généralement. Voilà. Et quand vous rentrez à la maison, du coup, qu'est -ce, que, qu ce que vous faites en premier la ah bah, Même chose, hein. je me déshabille, je vais à la douche et, euh, et je me pose, je me repose. Quoi, voilà. Donc ça, c'est en semaine et les week-ends, est ce que vous sortez avec les copains, peut être apéro, des choses comme ça euh, Oui, bah en fait, à Paris, il y a tout, donc euh, c'est sympa de sortir. Mais il y a quand même entraînement le week-end. Du coup, on s'entraîne quand même. Et, euh, et on va dire que c'est là où il y a le plus de temps de repos, vu que du coup il n'y a pas de travail, donc les entraînements c'est plus tard et, et plutôt dans l'après-midi, donc c'est plutôt repos le week-end. Ouais. Si je comprends bien, quand même vous prenez le sport très au sérieux, donc vous ne sortez pas beaucoup en vrai. Si, si, on y a toujours un moment pour sortir, des soirées le samedi soir, mais euh, ouais, ça passe à, devant beaucoup de choses de sport, donc euh, ouais, on essaie d'être raisonnable quand même le plus possible. Raisonnable, du coup les soirées, elles finissent à quelle heure oh, Ça dépend de la... Papy non, ça dépend de la soirée, ça dépend de l'ambiance. Non, mais après, on fait des soirées comme, comme tous les autres. Il hein. n'y a pas de différence. Juste, ce n'est pas tous les week-ends non plus. Quoi. Je comprends. Et vous regardez peut-être des fois des séries ou des choses comme ça ensemble euh, Pas ensemble, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et, euh, et puis, en plus, moi, j'aime bien regarder en faisant autre chose en même temps, en faisant à manger, par exemple, puisque c'est moi qui fais à manger. Donc, du coup, j'aime bien avoir du bruit. Et... Euh... <rire> et euh, et du coup je suis les séries comme ça et donc lui il préfère se poser et, euh, et regarder une série sur un grand écran euh, sans rien faire et euh, en semaine c'est la même euh, comme euh, le week-end ou c'est différent c'est similaire euh, concernant les soirées oh c'est pareil enfin juste le week-end on finit plus tard quoi <rire> comme quoi ah ben bah, ça, bah, ça dépend euh, ça peut être toute la nuit euh, jusqu'au matin quoi <rire> Le matin, comme 3 euh, ou 4 euh, matins. Comme midi Et euh, en semaine, c'est comme euh, le week-end, quand euh, euh, on est soirées soirées. Euh, non. Enfin, euh, bah, ça dépend. Euh, des fois, je fais. Bah, déjà, en semaine, c'est plus compliqué parce que j'habite assez loin. Donc, euh, pour, re pour revenir chez moi, c'est un peu compliqué. Euh, parce que j'habite à Anthony c'est avec le RER B donc ça met un peu de temps pour rentrer et c'est pas toujours facile et, euh, et du coup bah, je préfère euh, limite plutôt sortir en, en semaine en week-end tard comme ça j'ai plus de chances de pouvoir euh, loger chez un ami euh, s'il travaille le lendemain. Et, euh, où, où vous aimez, euh, où vous aimez euh, aller euh, pour, euh, pour boire un verre um... Bah, si on est ici, c'est vrai que les petites terrasses, c'est assez sympa. Sinon, euh, parfois aussi, un, un rooftop, c'est aussi assez sympa, je dirais. Alors, euh, une petite dernière question pour vous personnelle. Si vous pouviez ajouter quelque chose à votre routine du soir, qu'est-ce que ça serait <rire> Le... Le petit sourire en quoi Je ne veux pas savoir. <rire> <rire> euh, une routine spéciale Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme tu veux, hein. toi tu rajoutes ce que tu veux dans ta vie. Moi dans ma vie j'aimerais bien rajouter plus de yoga ou de détirement, de trucs pour me, en fait de prendre le temps pour moi avant d'aller me coucher pour être plus détendu, sans écran, sans bruit, et, euh, sans plein de trucs à faire, euh, à, à arrêter de courir partout. Hein. Et toi Andrew, qu'est-ce que tu fais de tes soirées euh, J'aime bien, j'aime bien faire euh, beaucoup de choses. Euh, ce soir, euh, par exemple, euh, je vois, je regarde euh, Easy Friends sur YouTube et euh, live. Et euh, j'aime aussi aller aux événements, euh, faire des choses culturelles, voir euh, un point vert Super Et vous les amis, qu'est-ce que vous faites de vos soirées Écrivez-nous ça en commentaire, abonnez-vous à la chaîne bien sûr et à bientôt À bientôt euh, Pendant la soirée euh, bah, J'aime bien cuisiner, faire un bon dîner, euh, j'aime bien euh, faire un peu de sport quand j'ai le temps ou sinon euh, bah, regarder un peu la télé, une série ou un film. Normal quoi Fumble back, nah I wanna fumble the back Fumble back, nah I wanna fumble a back Act like you know how this goes